Je m'appelle Leonidas Vesperini et sur le projet Mythic Battles Panthéon, je me suis occupé de la communication et de la direction artistique. J'ai été contacté par Benoît Vogt parce que j'avais euh, déjà été sollicité sur le premier Mythic Battles euh, avant même sa sortie. Benoît Vogt, qui me su suivait un petit peu sur Ravage, euh, m'avait demandé euh, ce que je pensais de son système de jeu, euh, si euh, voilà, il voulait un retour et j'avais essayé le premier Mythic Battles sur euh, un, un prototype et j'avais beaucoup aimé le système de jeu déjà qui était un mélange très euh, très moderne de, de, de, de gestion de cartes, euh, d'activation, euh, un système très, euh, très jeu de figurines en définitive et euh, sauf que le jeu n'avait pas de, de figurines et je le lui avais dit à l'époque c'est vraiment dommage ce jeu a tout d'un jeu de figurines mais sans figurines et à l'époque, il n'y avait pas Kickstarter et euh, sortir un jeu de, de figurines, c'était un risque beaucoup plus important. Ça, ça augmentait le coût, euh, le coût de la boîte. Enfin bref, il n'avait pas pu sortir comme ça. J'avais aussi euh, repéré certains petits défauts euh, dans le premier jeu, pas dans sa mécanique, mais plus dans, euh, dans sa mise en place. Euh, la, la mise en place était un petit peu longue euh, et, et on savait qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup mieux. Euh, à la suite du, de, de, de Conan dans, la, dans lequel de l'aventure Conan dans laquelle j'ai été impliqué, euh, il m'a dit est-ce que ça te tenterait de refaire euh, une aventure, euh, comme, comme pour Conan, sur Mythic Battles. Euh, et donc de sortir le jeu tel qu'il aurait dû être, avec des figurines, euh, avec, euh, euh, bah, en réglant tous les petits soucis qu'il y avait eu. Et c'est vrai que l'idée m'a énormément plu, parce que non seulement j'aimais le système de jeu, mais j'aimais beaucoup l'univers également. Et, euh, et donc on est, on est parti là-dessus au départ de... C'était un petit peu modeste comme projet. On se disait « bon, ben, on, va, on va essayer de faire quelque chose de bien euh, en reprenant un petit peu certaines idées de, de Conan » et Monolith est venu nous trouver euh, et nous a proposé euh, une coédition sur ce jeu. C'était euh, énorme parce que euh, forcément, le projet est entré dans une autre dimension. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, tout a changé. On est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus ambitieux. Et, euh, et, euh, et là, ben, l'aventure a commencé. Hein. Euh, euh, on avait déjà un. un un artiste qui était Stéphane Kopinski, donc que j'ai toujours beaucoup admiré, euh, qui avait commencé à travailler sur les premières illustrations. Mais euh, quand, euh, quand le projet est devenu titanesque, euh, il a fallu recruter d'autres euh, artistes, d'autres sculpteurs, beaucoup de ceux de, de Conan, mais, mais de nouveaux également. Et ça a été ma principale tâche, c'est-à-dire que j'ai fait la direction artistique du jeu euh, on a une, une dizaine d'illustrateurs, de, de, euh, une douzaine de sculpteurs euh, et j'ai supervisé un petit peu tout ça. Grâce à l'expérience qu'on a pu avoir avec Conan, on, on savait que, euh, ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que ça a été un, un gros, gros euh, boulot de préparation. En, en fait, euh, Kickstarter s'est énormément professionnalisé et aujourd'hui, ce sont les projets qui... Euh, qui sont bien préparés, euh, qui, euh, qui, a, qui réussissent. Il n'y a, a pas de secret. Donc, euh, pour ce jeu-là, ce qu'on a voulu faire, euh, c'est appliquer les méthodes qui avaient bien fonctionné sur Conan, c'est-à-dire euh, euh, des séances de tests massives euh, dans toute la France d'abord, parce que nous sommes français et que c'est plus pratique et plus facile pour nous, mais également à l'étranger. On est allé à Essen, on est allé en Belgique, on est allé en, en Irlande, on est allé à la GenCon aussi, on a fait tester le jeu. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire euh, tester massivement le jeu, euh, recueillir les réactions des gens, améliorer chaque fois ce qui pouvait l'être jusqu'à ce qu'on ait un jeu bien équilibré, vraiment... Euh, euh, vraiment parfait à notre sens, en tout cas le plus proche possible de ce qu'attendent les gens euh, et de ce qui nous plaît. Euh, la deuxième chose, c'est euh, être prêt également euh, par rapport euh, au délai de livraison. Euh, si on a un peu pêché sur Conan, c'est euh, là-dessus. C'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas anticipé un tel succès, ce qui fait qu'on euh, euh, n'était pas totalement prêt. Prêt euh, à livrer, et d'ailleurs, il y a eu du retard. Donc, euh, la, le, le gros travail euh, de, de préparation, ça a été ça, faire euh, sculpter, d'abord faire faire tous les dessins, de, que ce soit la boîte de base, évidemment, mais également tous les stretch goals, euh, tout, euh, bah, tous les add-ons, euh, et euh, ensuite, euh, faire sculpter tous ces, euh, bah, toutes ces figurines, et il y en a énormément, c'est un travail colossal quand on, quand on regarde, puisque finalement, la différence... Principal entre Kickstarter et un, un jeu qui, euh, qui est publié dans le circuit classique, c'est qu'avec Kickstarter, vous sortez directement une gamme complète de jeux, c'est-à-dire toutes les extensions, euh, toutes, euh, et c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé sur les extensions, euh, on, on les a préparées, on les a maquettées, euh, on les a testées, euh, et donc on est prêt à, à les sortir dès, dès le départ. Et donc sur, euh, sur Mythic Battle, ça a été un gros travail de un an et demi euh, pratiquement euh, bon, à temps complet pour l'équipe euh, vraiment impliquée, c'est-à-dire euh, toute l'équipe de, de Mythic Games euh, et une partie aussi de l'équipe de Monolithe euh, pour ce qui est du suivi des figurines, des sculpteurs, etc. Mon dieu préféré est Athéna euh, parce que c'est la déesse qui permet le plus de combinaisons et quand on sait la maîtriser... Euh, c'est celle qui offre le plus de possibilités. Donc, Athéna, c'est la seule déesse qui permet, enfin, le seul dieu qui permet d'avoir trois activations. C'est absolument gigantesque dans le jeu. Et même sa petite attaque qui paraît euh, rien du tout, qui est le, euh, le, la chouette, euh, reste finalement utile parce que c'est un petit truc gratuit qu'on qu n'hésite pas à faire. En plus, on sait qu'on peut s'en servir à chaque fois parce que sa chouette est intelligente et donc elle n'attaque que les unités ennemies. Et donc, même si c'est une petite attaque, c'est toujours un petit bonus utile. Au départ, beaucoup pensent qu'Athéna est la plus faible des quatre dieux, physiquement c'est vrai, mais elle peut être boostée par les troupes qu'elle a dans sa zone, elle-même booste les troupes dans sa zone, et en définitive, quand on sait la jouer, je pense que, enfin, en tout cas par rapport au style que j'aime bien, c'est la plus intéressante.